Je m'appelle Stéphane Surcher, euh, j'ai commencé récemment à travailler au château en tant que nouveau responsable des gardiens, de l'entretien, de la sécurité pour les visiteurs et pour le site. On est en train de faire le nettoyage, le désherbage du glacis. Le glacis avait initialement pour but d'empêcher des attaques euh, en rendant l'escalade difficile. Alors le glacis a tendance à euh, se couvrir de végétation. Alors d'une part de mousse et d'autre part de, de plantes euh, racines. Et c'est celle-là qui pose le plus de problèmes. Donc, sur le mandat de l'architecte du site, euh, M. Graff, on est chargé en tous les cas une fois par année de euh, nettoyer ce glacis pour éviter que le, les systèmes racinaires ne... Euh, ne fasse éclater le mortier entre les pierres. On fait en sorte de travailler de manière sécurisée pour, euh, pour éviter un accident. Et c'est malgré tout un travail ben, assez, euh, assez particulier, fatigant et euh, un peu compliqué à exécuter. Aujourd'hui c'est Numa qui s'occupe de ça. Numa c'est la personne qui est en charge de l'aspect euh, paysagiste, et jardin et entretien extérieur au sein des gardiens. Il a l'habitude de faire ses travaux, il le fait très bien et je vois qu'il avance bien.